En général, les gens qui plantent les arbres, ils aiment les arbres. Donc, en fait, il y a toujours une, un petit quelque chose d'esthétique dans une plantation d'arbres. Et on va toujours prendre ça en compte, finalement, à un moment ou à un autre de la plantation. D'ailleurs, les arbres, ils sont aussi souvent plantés proche de l'exploitation. Ce n'est pas la seule raison, mais proche du siège d'exploitation, on les voit au quotidien et c'est agréable de travailler dans ce contexte-là. Après, ça, ça va se répercuter aussi sur la famille. C'est souvent un projet... Euh, partagé par la famille. Alors les aspects euh, pratico-pratiques, c'est que le chantier de plantation, euh, euh, bah, on le fait à plusieurs euh, et en général on inclut toute la famille, c'est plus sympa. Euh, les récoltes de fruits, traditionnellement, bah, euh, ça mobilisait toute la famille euh, euh, à l'automne. Euh, donc ça c'est dans le cercle familial. Euh, après au niveau du cercle des voisins euh, et des, des, des citoyens lambda qui côtoient le paysage agricole. Euh, en général c'est aussi quelque chose de plutôt bien vu et, euh, et donc on a quasi systématiquement des retours positifs quoi. après là où c'est peut-être un peu plus nuancé c'est dans le milieu agricole où on a, euh, on a des, des retours euh, parfois positifs, parfois négatifs c'est voilà, un petit peu équilibré les anciens, qui, ceux qui ont arraché les arbres qui peuvent, qui peuvent mal prendre en fait, le fait qu'on en replante mais les anciens aussi qui sont nostalgiques de l'époque où il y en avait de partout et qui soutiennent à fond ça. Les gens de la même génération qui peuvent ne pas comprendre ou ne pas du tout se retrouver dans les plantations d'arbres. Mais bon, de toute manière, on plante des arbres, c'est pour très longtemps. Donc les gens qui s'y opposent, euh, en fait, euh, des fois, c'est ceux qui replantent quelques années après, quoi. Donc, euh, voilà. Sans, euh, sans faire de langue de bois, euh, on a souvent des gens qui font euh, de la vente directe ou qui accueillent du public euh, sur la ferme, qui plantent des arbres avec euh, un vrai objectif euh, euh, voilà, améliorer l'image de l'exploitation. Hein, ça, c'est indéniable. Euh, euh, voilà. Et on, on peut jouer là-dessus. On peut faire des, des aménagements esthétiques, euh, garder des perspectives euh, paysagères. Et euh, alors, en termes d'image, euh, c'est un petit peu difficile à mesurer, après, hein, l'impact que ça a vraiment. Mais on a beaucoup de Projet de ce type là, oui. Mm -hmm.